Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit aussi glorifié et je crois que c'est aussi les derniers jours aujourd'hui pour moi parce que je repars donc la semaine prochaine. Je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour remercier sincèrement et vraiment de tout mon cœur le, le pasteur Massa David qui m'a accordé cette grâce ce privilège vraiment que le Seigneur le bénisse je ne le vois pas ici et qu'il bénisse vraiment aussi tous les frères qui sont ici je ne veux pas oublier mon précieux frère Isaac qui a toujours été avec moi et me conduisant à l'hôtel et ici je remercie aussi notre précieux frère Elie aussi pour aussi l'accueil qui m'a été aussi réservé à cet endroit et, et tous les frères qui sont ici, je ne veux pas oublier le pasteur Moïse et tant d'autres. Et je remercie chacun d'eux et aussi je voudrais aussi remercier aussi mon jeune frère ici, le frère Koulibaly qui tous les jours aussi a été là pour aussi me conduire à cet endroit aussi, être là pour m'aider, que le Seigneur le bénisse richement, que Dieu bénisse mon frère Macaire aussi avec sa famille qui sont venus ici. En tout cas, je voudrais remercier tout un chacun de vous tous, et que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse, et aussi le pasteur Esso qui m'a aussi reçu aussi dans son église, dont j'ai eu la joie de pouvoir aussi avoir la communion avec eux. Je remercie vraiment à notre le pasteur aussi Timothée, dans son église aussi de Koumassi, que le Seigneur bénisse chacun de vous tous. Si j'ai oublié l'un, mais que vous me pardonniez, mais je crois que je remercie chacun de vous. Je voudrais aussi euh, vous demander si vous souhaiteriez aussi que j'apporte vos salutations à vos frères et sœurs qui sont à Bruxelles. Je suis heureux parce que le Seigneur m'a accordé la grâce et aussi, à, et aussi de pouvoir réaliser que nous avons des frères et sœurs que Dieu nous a accordé la joie d'avoir ici donc à Abidjan donc en Côte d'Ivoire et aussi et dans d'autres parties aussi, que, Dieu, que Seigneur notre Dieu soit glorifié. Nous n'allons pas rester longtemps parce que nous avons chanté, glorifier notre Dieu afin qu'il nous donner la grâce de pouvoir continuer à pouvoir les servir nous allons prendre une portion de l'écriture comme la bible le dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de dieu et ce que nous désirons c'est ce que le seigneur lui même puisse nous parler et qui nous accorde donc son secours nous allons lire dans le livre de roi que nous avons lu c'est dans un roi où au chapitre 6, et, et nous lirons le verset et puis nous, nous appelerons la grâce du Seigneur pour qu'il nous accorde la possibilité de pouvoir l'entendre. Un roi, chapitre 6. Je commence donc au verset, au verset 2, où on nous dit « La maison que le roi Salomon bâtit à l'éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. » Le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison et dix coudées de profondeur sur la face de la maison. Et le roi fit donc à la maison de fenêtres solidement grillées. Il bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient les murs de la maison, le temple et les sanctuaires, et il fit des chambres latérales tout ou trois. L'étage donc inférieur était large de cinq coudées, celui du milieu de six coudées, le troisième de sept coudées, car il ménagea donc des retraites à la maison tout autour, en dehors, afin que la charpente n'entre pas dans le mur de la maison. Lorsqu'on bâtit donc la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on l'a construisait. L'entrée donc, donc de chambre de l'étage inférieur était sur le côté droit. De la maison et ont monté à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon l'a couvrit de planches et de poutres de cèdre. Et il donna cinq coudées de hauteur à chacun des étapes qui entouraient toute la maison. Et il les lia donc à la maison par de bois de cèdre. L'Éternel adressa donc la parole à Salomon et lui dit « Tu bâtis cette maison et si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances. »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 De pouvoir nous assister parce que nous voulons vraiment t'entendre nous parler. Nous avons besoin de pouvoir réellement t'entendre toi parce que c'est ta parole à toi. Elle n'appartient qu'à toi, mon bel aimé Seigneur. Et nous voulons que toi, l'auteur, tu la connais. Patoumisant, tu viennes que tu puisses aussi nous accorder la grâce de pouvoir t'entendre nous parler pour que nos cœurs à nous, à ce que nous sommes, nous puissions être aussi au changer transformé. Donne-nous la grâce d'avoir l'attention particulière. Enfin, que le Saint-Esprit prend le contrôle de chaque âme, chaque esprit et chaque pensée, pour carrément que nous puissions être soumis à ce que toi tu nous dis, Seigneur. Tu as dit dans ta parole à toi que tout homme, tout homme soit reconnu pour menteur, mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. C'est pour ça que nous nous inclinons, bénévole reconnaissant, effectivement reconnaissant que nous sommes faillibles, bénévole Pâtisson, sujet à beaucoup d'erreurs, mon roi, et pourquoi on te de la grâce de pouvoir venir nous aider afin que tu prennes le contrôle. Sois béni, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remarquons que cette écriture, nous l'avons lue depuis mercredi, et je crois que par la grâce du Seigneur, on va essayer de pouvoir clôturer cela en ce jour. et... Nous avons aussi réalisé que Salomon a fait un travail et qui était vraiment nécessaire. Et nous voulons comprendre effectivement dans ben, quelles circonstances, en réalité, cette maison donc, du Seigneur, effectivement, donc ce temple avait été donc et devait être réellement construite. Vous savez que depuis que le Seigneur avait fait sortir son peuple d'Israël, ils allaient donc marchant donc dans le désert et ils avaient l'arche de l'alliance qui était avec eux et ça allait de temps en temps, de lieu en lieu, effectivement, jusqu'à ce qu'ils ont pu arriver à pouvoir réellement entrer dans le pays de la promesse où le Seigneur notre Dieu lui-même avait fait cette promesse à, à leur père Abraham qui était un homme de foi, Abraham qui était un homme qui avait confiance en c'est Dieu qui l'avait réellement appelé et qu'il connaissait aussi la puissance et même aussi l'autorité. Cet homme était un homme qui était aussi particulier parce que la manière dont il s'est vraiment accroché à Dieu montrait qu'effectivement qu'il y avait aussi quelque chose de Dieu à l'intérieur de cette personne. En fait, quand on entend parler d'Abraham, on entend parler de lui à partir de Genèse, chapitre 11, 12, ainsi de suite. Parce qu'auparavant, on ne nous a pas dit qui était cet homme. Mais on sait qu'il descend donc de Hur, de Charan. On sait qu'effectivement, que c'était le côté, effectivement, de contrer où on pensait qu'on ne priait pas Dieu, on ne servait pas Dieu, effectivement. Mais il s'est passé quelque chose, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas lui qui a cherché Dieu, mais c'est Dieu qui est venu vers Abraham. Donc si Dieu était venu vers Abraham, ce n'était pas par hasard. C'était parce que ce Dieu-là connaissait la personne vers qui effectivement il allait, la personne à laquelle il s'adressait. Dieu ne se trompe jamais dans son choix, mon frère de Massa. Nous, c'est vrai, nous pouvons nous tromper. Mais Dieu ne se trompe jamais dans son choix. Et quand nous regardons aussi sa manière de faire, et même quand nous observons les choses que Dieu fait, il a dit dans Jean au chapitre 10, en disant « Mes brebis entendront ma voix. »« Et quand ils entendent ma voix, ils ne suivront jamais la voix d'un étranger. »« Ils doivent, ils reconnaîtront ma voix. » Et ce qui est particulier dans cette écriture, c'est qu'il dit une chose, jean dis, vous pouvez le chez vous à la maison, il dit une chose, il dit, « Mes brebis à moi, je les appelle toutes par leur nom. » non, Parce qu'il connaît ceux qu'il a choisis, donc il les appelle par leur nom. Si vous remarquez très bien, il est bien parlé de la bergerie. Donc quand on regarde en Orient comment ça se passait la bergerie, eh c'était comme un enclos, un endroit comme celui-ci, où les bergers qui n'avaient pas effectivement d'endroit assez grand pour garder leur brebis, venaient effectivement chacun mettre ce brebis effectivement dans la bergerie, où il y avait assez de place, mais chacun avait sa place et puis l'autre aussi. Alors maintenant c'est chaque berger qui vient dans la bergerie. Il appelle, en fait, il doit reconnaître ses brebis, et, et ses brebis, effectivement, il les prend, il doit sortir avec ses brebis. Or, dans la bergerie, effectivement, les brebis sont mélangées. C'est pour ça que vous avez entendu, effectivement, c'est que même parmi les, les vaches, effectivement, on met les marques pour reconnaître, même s'ils se rassemblent, on reconnaît même pas. On le reconnaît par la marque, en fait. Alors, les bergers, comme le Seigneur a dit, il vient donc dans une bergerie. Et dans la bergerie, effectivement, il se trouve des brebis, effectivement. Alors, la particularité, c'est qu'il dit, lui, il dit qu'il appelle ses brebis. Donc, il y a beaucoup de brebis, mais lui maintenant, il n'est pas venu pour toutes ces brebis-là. Il est simplement venu pour ses propres brebis. Alors, c'est pour ça qu'il dit que lorsqu'il entre, effectivement, il crie et il appelle maintenant ses propres brebis. Il dit, le brebis, mes brebis entendent ma voix. Et quand ils entendent ma voix, je les appelle par leur nom. Et qu'est-ce qu'il fait effectivement Il dit, mais mes brebis à moi, en entendant ma voix, ils se lèvent et ils sortent et ils me suivent. Donc, comment il faut effectivement... Et quand le brebis, parce qu'une brebis a toujours besoin d'un berger. Et ça, vous le savez, parce qu'une brebis ne peut pas se débrouiller toute seule, ça vous le savez. Donc, il lui faut un berger. Et la brebis doit connaître son berger. Alors, regardez une chose, mon frère et ma soeur. Il dit que j'appelle mes brebis, ils reconnaissent ma voix et ne suivront jamais la voix d'un étranger. Oh, c'est dans une bergerie. Il y a beaucoup de brebis mélangées. Alors maintenant, quand lui vient, lorsqu'il appelle, la brebis entend la voix et il reconnaît que cette voix ici, c'est la voix de mon berger. Donc, les brebis qui lui appartiennent vont s'élever. Lorsque lui va commencer à plaire, les brebis vont s'élever. Les autres ne vont pas s'élever. Non, non, non, non, non. Parce qu'ils ne reconnaissent pas lui comme leur berger. Ils ont leur propre berger. Alléluia. C'est absolument important, mon frère, que nous comprenions aussi, frères et sœurs, que. Aujourd'hui aussi, le Seigneur ne vient pas chercher les brebis des pasteurs. Non. Chaque pasteur qui a ses brebis, qui garde ses brebis. Mais le Seigneur vient chercher ses propres brebis. C'est pour ça qu'il dit qu'il les appelle par leur nom. Ah oui, comment est-ce qu'une brebis peut reconnaître effectivement la voix du berger comme effectivement la voix du Seigneur c'est ça qu'on peut se poser la question, effectivement, aussi, parce que dans la bergerie, il y en a beaucoup, mais celle qui reconnaît la voix du berger, eh ben, elle doit sortir. comment cela se fait-il. Eh bien, j'ai eu une expérience, effectivement, quand j'étais parti, je pense que je l'ai vu là-bas, mais il y a aussi un autre frère qui a fait expérience, effectivement, c'était quoi Je crois que c'était en Espagne. Et il a trouvé, en fait, un berger et il avait des brebis. Là, qui était autour, qui était en train de pouvoir pètre dans la bergerie, enfin dans, dans la prairie. Et puis il dit, euh, berger, est-ce que tu peux me permettre moi de pouvoir appeler que tes brebis viennent ici autour de moi Le monsieur lui a dit, il n'y a pas de problème, fais-le. Et il a commencé à crier, à crier, les brebis ne bougeaient pas. Il a crié, il a fait des brébis, les brebis ne bougeaient pas. Et puis, il dit au oh, berger, maintenant toi appelle. Le berger a simplement lancé un cri. Toutes les brebis sont venues autour de lui. Alors il dit, mais comment cela se fait-il Mais en fait, mon frère et ma soeur, ce n'est pas compliqué. Parce qu'il s'est passé une chose, que ces brebis-là, depuis qu'ils étaient tout petits, la voix du bon berger, leur berger, était enregistrée en eux. Donc au fur et à mesure qu'ils grandissaient, cette voix était là-dedans. Mais maintenant quand le berger parle, les brebis reconnaissent la voix, que cette voix-là, c'est la voix du berger. Alors mon frère et ma soeur, pour que toi tu reconnaisses que ceci est la voix du Seigneur, parce qu'il y a plusieurs voix. Et il a dit, mes brebis entendront ma voix, ils ne vont pas suivre la voix de l'étranger. Oui monsieur, ils vont reconnaître ma voix. Mais comment toi, tu vas reconnaître la voix du berger Parce qu'il faut d'abord qu'il soit ton berger. Si tu en as plusieurs, mon frère et ma soeur, il peut pas être à toi, il faut que toi tu aies un seul berger. Il a dit, il y aura c'est un seul troupeau mon frère, donc c'est ce qui appartient à un berger. Il a dit, comme David l'a dit, l'éternel est mon berger. David savait qu'il n'avait qu'un seul berger. Et c'est celle berger-là, il les connaissait bien. Parce que, parce que nous n'avons pas le temps, mon frère. Parce que lorsqu'il était de l'autre côté là-bas, en train de pèter le troupeau de son père, il avait l'expérience avec ces bergers-là. Celui qui était tellement son berger, son protecteur. Donc il les connaissait mieux. Il savait qui il était pour lui. C'était son protecteur. Il s'y accrochait. Il avait une expérience particulière avec lui. Toi, avec qui as-tu une expérience, mon frère Parce que tu dois te savoir, qui, parce que tu dois t'identifier, avec qui tu as une expérience particulière. Il y a une chose que je voudrais avant d'entrer ici, si parce qu'on n'a pas le temps, avant d'entrer dans le sujet. Regardez très bien. Nous disons toujours, et quand nous disons, Dieu a fait tellement haut, oh, le Seigneur a utilisé les prophètes d'une manière puissante. Quand il est parti là-bas, il a prêché. Et c'était comme cela. Le prophète a pris. Ça s'est passé. Et ceci et cela. Donc, on rend témoignage de ce que Dieu a fait avec le prophète William Branham. Le prédicateur, tout ont On fait cela. Mais la question est celle-ci. Dieu a fait ça avec William Branham. Mais alors, toi, qu'est-ce que Dieu a fait avec toi Non, je voudrais savoir, mon frère, ce que Dieu a fait avec toi. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre, mon frère, c'est ça. Vous savez, Dieu, je crois que c'est un des frères qui a fait une, une référence, peut-être frère Timothée, je pense, dans, en, en parlant, c'était avec Romain au chapitre 10, il dit, parce bah, que c'est là où l'Écriture dit, euh, dit que. Euh, il il n'y a en effet aucune différence. Euh, euh, Romains 10, hein, vous connaissez. verset 11 et 12. Voilà. Il n'y a en effet aucune différence entre les, les Grecs et, et, et, et les Juifs, effectivement. Parce que, pour quelle raison vous Voulez qu'on lise très rapidement On va te le lire avec vous. Romains chapitre 10. Romains 10, effectivement, cela. Romains 10, je pense que verset. Yeah, verset mm -hmm. Alors au verset 11, il dit. <coughs> Quiconque, verset 12, non, non, non, non. il n'y a aucune différence en effet entre les juifs et les grecs puisqu'ils ont tous un même seigneur qui est riche pour tous ceux qu'ils invoquent car quiconque invoquera l'un des seigneurs sera donc sauvé comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Alors, qu'est-ce qu'on va dire Il faut qu'on aille prêcher pour que tout le monde puisse arriver à pouvoir entendre. C'est comme on dit, mais s'il n'y a personne qui prêche, comment est-ce qu'ils pourront entendre parler Il faut qu'ils entendent parler de quelqu'un. Est-ce que vous suivez Je ne vais pas vous retenir, vous savez, n'ayez pas peur. Regardez. Il te bénisse, mon frère. Regardez, frères et sœurs. Dans, parce que vous devez lire la Bible. Dans 1 Chronique chapitre 3, nous revenons dans Romains 10 pour que vous puissiez comprendre. Et puis, dans le chapitre de roi 6. Dans 1 Chronique chapitre 13, il s'est passé une chose, c'est que le roi David était tellement heureux et le peuple aussi. Il voulait donc ramener l'arche de l'éternel où c'est en Israël parce que les Philistins l'avaient pris. Et voilà que ce qu'il a fait, effectivement. Il s'est levé avec beaucoup de joie. Il a pris un char tout neuf. Et c'est là qu'il a pris effectivement euh, euh, là de l'Alliance, effectivement, il a placé sur le char. Le peuple d'Israël était tellement heureux, il chantait parce qu'on ramenait l'arche en Israël. Et c'était tiré par deux bœufs. Et voilà que pendant qu'on tirait par les bœufs, tout le monde a la joie, David aussi dans la joie, Dieu ne disait rien et il observait. Et tout le monde pensait que Dieu était content. Vous le lirez chez vous, 1 hein, Chronique, hein, chapitre 13. Tout le monde pensait que, oh, alléluia, l'âge, on la ramène, effectivement, tiré par le chat et par le bœuf qui tirait, effectivement. Oh là là, tout le monde était dans la joie. Mais voilà qu'en cheminant, puisque l'arche était là et le bœuf euh, attaché à l'arche il faut tirer. Voilà qu'en cheminant, effectivement, paf, il y a l'âge, le, le, le, le, le chat, effectivement, qui a. Qui a bougé, et puis l'arche qui était sur les chars, que les bœufs tiraient, basculait pour tomber. Comme ça basculait pour tomber, il y a un homme qui était juste à côté là, son nom était Usa. Et avec la bonne volonté des désirs dans de son cœur, effectivement, il voulait aider les choses de Dieu, il a mis sa main pour que l'arche ne puisse pas tomber, mais qu'il soit à sa place. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il avait fait une bonne chose avec de tout son cœur, une bonne intention d'aider que l'âge de l'éternel ne puisse pas se casser. Ce qu'ils ont vécu, c'est que sur les champs, il a été tué et frappé par Dieu. Mais on peut se poser la question, mais cet homme avait une bonne volonté. Cet homme faisait quelque chose de tellement si bien. Éviter que l'arche ne tombe. Quand même, c'est une bonne action, l'endroit de Dieu. Mais non, Dieu l'a tué sur le champ. À ce moment-là, David devient conscient. Il dit, s'il a été tué, c'est qu'il y a un problème. Ah ah C'est qu'il y a un problème, parce que Dieu ne veut pas le faire s'il n'y avait pas de problème. Quel est le problème Alléluia Oh oui, il dit, quel est le problème Quand il a cherché, il a dit, oh nous n'avons pas cherché l'éternel selon sa parole. Alléluia. On a fait des choses selon nos pensées, ce que nous voulons, pensant que c'est bien. Mais ce n'était pas selon les Saintes Écritures. Qu'est-ce qui s'est passé Il dit Ah, on a oublié. Isa était un bon monsieur, un bon bonhomme qui voulait faire cela, effectivement. Pourquoi était-il tué Mais c'est normal, monsieur, qu'il ait été tué. Pourquoi parce que l'âge de l'alliance, personne ne pouvait les toucher si ce n'était que des Lévites, monsieur. Lévite, il est né pour cela. Et deuxièmement, l'âge ne peut pas être sur les chats, bien que c'était joli et beau. Non, c'était écrit sur les épaules. Oui, monsieur, sur les épaules des Lévites. Alléluia. Donc il y avait bien des hommes que Dieu avait choisis. Tout le monde ne peut pas faire cela, monsieur. Que le Seigneur nous accorde la grâce, mon frère et ma soeur. Parce que ne soyez pas que Dieu est tout content dans tout ce que vous faites. Non, messieurs. Si la chose que l'on fait n'est pas conforme aux saintes écritures, on peut beau chanter, on peut beau tout faire. Mais Dieu n'est pas dedans. C'est pour ça que dans le livre de Romains, au chapitre 10, nous sommes arrêtés là. et dit, il est très bien, il dit, mais. Oh, et eh oui, comment pourront-ils croire en celui dont ils n'ont pas entendu parler Alors tout le monde aujourd'hui, il se lève. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, vous savez, je ne sais pas, mais je ne vais pas rester trop longtemps au principe. Mais c'est important que vous aussi entendiez. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est quand même assez étonnant de pouvoir voir que nous qui avons eu la grâce de Dieu de pouvoir... Avoir cette parole du temps du soir, comme la Bible dit, et vers le soir la lumière paraîtra. Nous devions vraiment chacun, que ce soit des frères, surtout d'abord des frères. Parce que quand il arrive des problèmes dans les assemblées, ce n'est souvent pas des sœurs, c'est souvent des frères. Eh bien oui, parce que les sœurs ne prêchent pas comment veux-tu qu'une sœur qui ne prêche pas crée la division quelque part ce n'a jamais été une sœur, mais c'est toujours l'homme qui aime bien le micro c'est ça on aime trop ces micros ici on aime trop c'est ça le grand problème qui crée des problèmes aujourd'hui je me suis posé la question de pouvoir savoir si vraiment les gens, des frères parce que c'est mis à la portée de tous et des sœurs, tous ont pu arriver à pouvoir comprendre il y a un message, une prédication du prophète, dont le titre est Rendre un service à Dieu en dehors de « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ». Vous avez compris ça C'est pas moi, c'est le prophète qui l'a prêché. Le titre est « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ». Ça, c'est une prédication qu'on aimerait quand même entendre aussi, parce que c'est le message. Et dans ce message-là, c'est à ce moment-là que nous apprenons par le prophète messager qu'aucun homme, c'est là-dedans, vous devez lire chez vous parce que la brochure, les bandes, c'est pour que vous écoutiez. Parce que les prophètes ont prêché, nous devons écouter ce que les prophètes a prêché. Est-ce que vous, vous êtes d'accord Non, frère, vous êtes d'accord Les brochures et les bandes, c'est pour que nous écoutions, non donc, nous devons avoir des, des brochures pour lire chez nous, à la maison, et écouter ce que le prophète a dit. Et quand on vient ici, maintenant, nous voulons entendre la parole d'aujourd'hui. -ce, mais c'est vrai, non Frères frère et sœurs, moi-même, je vais écouter le prophète. Donc, je prends ma brochure à la maison, je lis. Je lis, je lis, je dis, oh, gloire à Dieu, le prophète nous a parlé. Maintenant, quand je viens ici, je veux que le pasteur... C'est maintenant ici qu'il est l'onction, qu'il m'apporte ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Bien sûr, mon frère. Quand même, soyons quand même clairs, frère. Je veux que, que les personnes ne soient pas ici pour me répéter ce que j'ai lu à la maison. Non. À la maison, je peux lire seul. Je peux lire seul. Je peux écouter seul. Je glorifie Dieu seul. Et quand je viens ici, il prêche et dit, oh, gloire à Dieu. Il a prêché comme le prophète a prêché. Alléluia! Mais il a apprécié sous l'onction, ici. C'est ce que nous désirons, mon frère. Alléluia! Oh, je sais que ça ne plaît pas beaucoup, mon frère. Mais ceci est la stricte vérité, monsieur. Nous, nous devons nous tenir aux choses de Dieu comme Dieu nous les donne. De la manière dont Dieu veut que cela nous soit donné. Oui, frère. Nous devons revenir au principe, au respect des choses que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir réaliser effectivement cela. Oh oui, alors, ici dans Romain au chapitre 10, évidemment, il nous dit une chose, il dit, oh. Ah, verset 14, il dit, comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en ceux qui n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Alors, nous réalisons qu'effectivement, que les dénominations ne peuvent pas comprendre. Mais nous qui avons reçu la lumière au temps du soir, nous comprenons. Et surtout nous qui avons eu la grâce de comprendre le pourquoi d'un envoi d'un prophète messager. On doit avoir du respect à l'endroit de Dieu. Et surtout que quand Dieu nous a parlé, Qu'est-ce que ce prophète a dit Dans rendre un service à Dieu. Frère, écoutez-le, vous pouvez prendre à la maison. En dehors de sa volonté. Or, il dit effectivement, pour qu'un homme passe, du de la chair, effectivement, pour prêcher, il dit que je prêche la parole de Dieu. Ah ben, Qu'est-ce qu'il faut Il faut qu'il qu ait absolument une expérience comme Moïse l'a eue. C'est dans la brochure, monsieur rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Frère, mais ce qui est, étonnant, c'est que ce sont les mêmes personnes qui lisent les brochures, qui demain, effectivement, il était en bon terme avec les personnes de l'Assemblée. Il sort, je ne suis pas d'accord, il va dans un coin, il cherche un endroit, il fait sa tablette, effectivement, il dit, je suis un prédicateur et Dieu m'a envoyé. C'est ça ce que nous vivons, effectivement. Je sais que ça, ça ne plaît pas aux oreilles de pouvoir entendre. Je vous l'ai dit, frère. Moi, je ne suis pas venu pour que vous puissiez m'apprécier. Non, s'il vous plaît, je ne vous demande pas de m'apprécier. Je ne vous demande pas de pouvoir... Je n'ai pas besoin. Je viens, je sers mon Dieu. Vous me détestez, il n'y a pas de problème. Vous jeterez des pierres, il n'y a pas de problème je ne serai pas le premier, mon Seigneur, on l'a fait. Par qui Pas par les Romains, mais par les croyants. Donc, c'est important, mon frère et ma soeur, pour que ce jour-là, vous ne direz pas, Seigneur, nous ne l'avons pas entendu, le prophète l'a prêché. Même si vous ne voulez pas m'écouter, moi, mais quand même, vous respectez tous le prophète. Mais on devait dire Amen, il a dit bien, que si quelqu'un n'a pas eu l'expérience que Moïse a eue, ah oui, il avait les il ne peut pas se tenir du haut de la chair et de prêcher. Alors, quelle est votre expérience, monsieur Quelle est votre expérience Parce que ça, vous êtes aussi concerné. Quand vous suivez quelqu'un qui n'a pas été appelé de Dieu, vous subirez les mêmes conséquences. Non, oh, non, non, non. Il faut qu'on puisse être sérieux. Il s'agit de votre âme. On ne peut pas suivre quelqu'un comme ça. Non. Le Seigneur a dit, « Mes brebis entendront ma voix. Ils vont la reconnaître. Ce que je cherche, c'est de pouvoir entendre cette voix. » qui était enregistrée là. Alors, il dit, mais, on continue rapidement ici, il dit, alors, écoutez bien, il dit, oh, il dit, mais, oh, comment euh, entendons ils il parler s'il n'y a personne qui prêche Maintenant, le verset suivant, il dit, « Et comment y aura-t-il des prédicateurs S'ils ne sont pas envoyés. Alors, mon frère et ma soeur, si tu es un envoyé, il faut quand même que tu connaisses celui qui t'envoie. On ne peut pas être un envoyé de quelqu'un d'autre qu on ne connaît pas. Ah non, à ce moment-là, on n'est pas un envoyé. Parce que je suis envoyé, si je suis ici comme ambassadeur de la Belgique d'où je viens enfin, je, dis, je dis mais ici je viens en tant qu'ambassadeur Donc je suis envoyé par mon gouvernement qui est là-bas Eh bien je dois avoir des lettres d'accréditation Sur lesquelles on a les cachets de mon pays Et mon nom Et là, j'ai dit oh monsieur le président Voici les lettres d'accréditation de mon pays Certifiant que moi ici, je suis l'autorité de mon pays ici. Alléluia! Oui monsieur, oui madame, mon frère et ma soeur. Lorsque Moïse a été pris par le Seigneur, qu'il est parti effectivement pour se reposer, vous savez effectivement ce qui s'est passé, Dieu se tourne et regarde et Josué et dit, mais Josué, lève-toi mon serviteur. Il dit, voilà, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il lui parle, il lui dit, mais c'est toi maintenant qui vas prendre ce peuple, effectivement, pour le faire entrer, effectivement, dans le pays, de la promesse. Vous connaissez l'Écriture, Josué, chapitre 1, Vous va lire à la maison. Alors, voilà, maintenant, <rire> Josué a entendu ça, effectivement, et Josué va s'adresser maintenant au peuple. Eh bien, il a parlé, il a parlé, effectivement, et puis le peuple dit à Josué, Josué, c'est très bien ce que tu veux de dire. Il dit, nous ici, nous t'obéirons comme... Nous avons obéi à Moïse, nous accepterons de marcher avec toi comme cela, mais il y a une condition. Pour que nous soyons comme cela, avec toi, il y a une condition. Et c'était laquelle? Il dit seulement, veille seulement que l'éternel ton Dieu soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Alléluia! Oui, monsieur. Oui, madame. Que le Seigneur nous aide, mon frère et ma soeur. Vous remarquerez, frères et sœurs, que ce peuple n'a pas embrassé directement comme ça. Non, ils ont observé la Bible. Nous voulons parce que quand Moïse était avec lui, on voyait que Moïse agissait, parlait effectivement, Dieu faisait. Donc on a vu comment Dieu... Alors si toi, tu nous dis aussi qu'effectivement, que c'est toi qui dois le conduire, alors il faut que ces dieux-là soient aussi avec toi. Oui, Monsieur, oui, madame. Le frère Branham, quand il a prêché, effectivement, la parole, il disait toujours une chose qui était à dire, moi-même, je ne le savais pas, mais le les seigneurs accordé la grâce d'avoir une révélation sur ce que je viens de vous prêcher. L'ange de l'éternel m'est apparu, effectivement, ainsi, je crois que vous connaissez cela, puisque nous lisons. Donc, le prophète William Branham, quand il a prêché effectivement ce message, nous réalisons qu'il a prêché cela par la révélation. Vous êtes d'accord Bien sûr que oui. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'était n'était pas la révélation. Oui, bien sûr, c'était la révélation. Donc, la plupart de ce qu'il a eu à pouvoir, il s'est prêché, comme vous souvenez que quand il s'agissait de, de saut. Et je voudrais peut-être pas vous choquer, mais il faut quand même que quand nous parlons de choses de Dieu en rapport avec le prophète, que nous plaçons les choses à leur juste place. Parce que souvent nous disons que le prophète William Branham a ouvert les sauts. Restez tranquille et calme. C'est ce que nous disons en réalité. Mais cette déclaration, elle est fausse. Parce qu'elle ne trouve pas sa place dans les Saintes Écritures. Pour quelle raison C'est pour ça qu'il faut toujours revenir au fondement. Pour quelle raison Prenons dans Apocalypse, chapitre 5. Lisons ensemble. Apocalypse 5. N'ayez pas peur, frère. C'est la Bible.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 ouvrir les livres et d'en rompre le son. On a crié. On cherchait quelqu'un qui était digne d'ouvrir les livres de cette tombe, d'en rompre le son. Mais il et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni le regarder. Frère, on a cherché partout dans ça. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, parce qu'il pouvait se cacher sous la terre. On l'a cherché partout. Pour trouver cette personne qui était digne d'ouvrir les livres. Scellé de cette saut. C'est la Bible, frère ça. et ça. Alors de continuer, et dit, « Oh, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres, ni de le regarder. » Alors au verset 5, « Et l'un de veillard me dit, ne pleure point, voici qui le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, Alléluia Il a vaincu pour ouvrir les livres et ses cette sons, Alléluia Il s'agit du Seigneur Jésus qui aujourd'hui vous a fait rejeter, frère. Le Seigneur Jésus, dans nos réunions, il est rabaissé. Oh, c'est ces sauveurs-là qui a ouvert les livres dont vous criez aujourd'hui, les sceaux étaient ouverts. C'est lui qui a ouvert les livres. Mon frère et ma soeur, notre Seigneur doit revenir à sa place. Dans son église. Être adoré dans son église. Être puissamment aimé par son peuple. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur. Parce qu'il a les droits, mon frère C'est lui qui a souffert pour toi Oui monsieur, il n'y a aucun homme On a cherché partout Que Dieu te bénisse mon frère Aujourd'hui quand on parle de lui On est intimidé Mais quand on parle de prophètes, Alléluia, gloire à Dieu Et où sont Les chaises peuvent même sauter à gauche et à droite Frère, William Marionnevin Ne t'a pas sauvé Non monsieur Non madame c'est un frère, mais aussi un serviteur de Christ qui avait besoin du salut. Alléluia. Oui, monsieur. Mon frère et ma soeur, nous devons revenir au fondement, c'est-à-dire aux saintes écritures. Nous devons revenir à la Bible. Oui, monsieur, si ceci a été l'absolu du prophète, alors, ça doit être aussi mon absolu. Qui, s'il vous plaît, frère et soeur. Alléluia, alléluia, mon frère et ma sœur. On ne peut pas avoir deux absolus. Jamais, jamais, jamais, jamais. Il n'y a toujours qu'un seul absolu. Parce que l'absolu, c'est le point final. Voici l'absolu, mon frère. Nous, nous devons... Vous savez, frères et sœurs. Vous savez, frères. Tout ce problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est parce qu'on a pris ça, on a mis là. Quand vous vous détachez de ceci, vous perdez la boussole. Ah, c'est sûr. Vous pouvez tout me dire, mais faire toutes les citations possibles, ça ne peut pas être comparé à ça. D'abord, je voudrais quand même que je termine d'abord par là. Pour que, parce qu'on a dit, oh, ce frère nous a dit, le prophète. Non, mon frère, je le répète encore, le prophète William Branham n'a pas ouvert les sceaux. <mérimère> <mérimère> parce que je vais encore vous montrer l'écriture, chapitre 6 d'Apocalypse. Regardez bien. Si vous avez vos Bibles, nous lisons au verset 1, il dit, Je regardais quand qui quand l'agneau ouvrit un de ses dessous. Donc l'agneau, ce n'est pas William Branham. Ah non, mon frère. Si vous arrivez à cela, je pleurerai encore comme j'en pleure jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui. Frère, William Branham ne peut pas être adoré. L'erreur que vous commettez, c'est celui-ci, frère. Parce que quand on voit les gens aussi adorer les prophètes, les précieux frère. Mais tout ça, c'est à cause de prédicateurs. Bien sûr. Du matin au soir, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, prophète a dit. vous sortez avec quoi Le prophète a dit. Mais on n'a pas entendu qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Parce que ce qui m'importe, moi, alléluia, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Alléluia, c'est ça qui sauve mon âme, frère. Je vais entendre ce que c'est Jésus-là, qui a souffert pour moi, a dit au sujet des âme. Oh, frères et sœurs, je vous l'ai dit, je ne suis pas venu pour que vous m'appréciez, vous savez. Je sais qu'après ici, ça sera problématique. Hein? Oui, oui, oui. Je vais vous rendre un petit témoignage avec euh, tout le temps le prophète a dit, c'est là qu'on envoie des gens dans une mauvaise direction. Ils te bénissent aussi, mon frère. Il y a une sœur que nous avons là-bas à Bruxelles. Cette sœur était en France, évidemment, bon, dans les églises aussi là-bas. Oh, cette sœur, c'est elle qui a rendu témoignage. À dans les églises où elle était, c'était. Le prophète, le prophète a dit, Dieu a fait ceci avec les prophètes, et prophètes, et ainsi, ainsi. Alors elle dit, moi ici, parce que Dieu lui a accordé la grâce quand il a écouté la parole de Dieu, pour que toutes ces choses-là puissent s'en aller. Il dit, moi ici, quand je dormais, je ne rêvais que du prophète. Quand je priais, mon cœur était toujours aussi vers les seigneurs, mais c'est surtout le prophète. Alors, je disais, disait, quand je mourrai, je ne pensais même pas au Seigneur Jésus, quand je mourrai, j'ai dit, c'est lui que je voudrais voir de l'autre côté, ce sera le prophète. Oui, oui, oui, oui, son désir était le prophète, toujours, c'est normal, Frère, c'est quand même normal, vous n'avez pas remarqué que Satan, il est tellement très rusé. Parce qu'on va, va vous dire, mais frère, vous ne croyez pas au message parce que vous n'avez pas cité les prophètes, pas vraiment pas parlé de telle brochure. C'est ça Et puis quand on vous dit ça, vous tremblez. Et puis, je vais peut-être encore un peu vous, vous choquer un tout petit peu. Vous savez, frères et sœurs, c'est important que vous l'entendiez. Vous savez, frères et sœurs. Le message ne peut pas vous sauver. Ah, ah, ah. Le message ne sauve personne. Ah, ça c'est rire. Mes frères, tu nous fais... Mais oui, je le répète encore. Le message ne sauve personne. Et Dieu te bénisse. Parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur. On ne peut pas avoir deux sauveur, mon frère. Il n'y a qu'un seul sauveur. Et le seul qui te sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, monsieur. Oui, madame. C'est parce qu'on a mal compris les choses. On a mis l'accent là. Il ne fallait pas mettre l'accent. Alors tout le monde a peur. Ah, je ne crois pas le message. Et, oh, frère et sœurs, Dieu n'est pas un terroriste qui apporte la terreur. Oh. Dieu, c'est un Dieu de paix, qui nous montre la direction. Maintenant, non, il dit, mais alors, frère, qu'est-ce que c'est que le message Je vais juste vous donner un, un, un exemple tout à fait naturel. Alors, euh, je voudrais trouver quand même quelque chose. Eh bien, je peux donner cela. Vous connaissez euh, euh, ce qu'on appelle un, un paquet de comprimés, une boîte de comprimés médicaments. Est-ce que quelqu'un aurait-il m'aider avec une, une, boîte... une boîte complète de médicaments, hein comme par exemple le... d'Afalgan, je sais rien, ou quelque chose Si quelqu'un l'aurait ici, mais complet avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, je voudrais vous montrer quelque chose pour uh, que vous puissiez bien comprendre, afin de ne pas mal saisir pour dire, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, ah, viens mon frère, tu peux m'aider, frère, juste ce que je vois là-dedans. Juste ça, mon peut chef. Oui, merci beaucoup. Que le Seigneur le bénisse Merci. Alors, euh, j'ai ici. Oh, merci frère, tout est dedans. J'ai ici ce que vous voyez c'est une boîte de co Jésus. Vous voyez, c'est. N'est-ce pas Donc, ici, c'est un paracétamol. Paracétamol, c'est-à-dire que quand vous avez des douleurs de maux de tête, vous prenez. Oh, j'oubliais. Mon frère peut m'aider à. Ah. Pardon mon frère parce que j'ai oublié ça. Merci. Ok. Oh oui. Alors, quand vous avez des de têtes, vous devez prendre. Donc c'était passé par C'était Maintenant, regardez. Dans ce papier ici, il y a ceci. Ceci, c'est la notice. Que Dieu te bénisse. Ceci est la notice. Dans ces notices, cette notice ici, il te décrit, il t'explique que tu as le mot de tête, voilà pour que ce mot de tête puisse arriver à pouvoir vraiment disparaître, voilà comment tu dois faire. Il faut que tu prennes... De, de, de, de, de comprimé de barracette un comprimé le matin, comprimé ceci et cela. Alors toi tu reçois la notice il dit, oh, ah, ah, que ah, et oh, et c'est beau. La notice dit, oh, il faut prendre le comprimé. Oh là là là là. Elle lui dit, mais c'est comprimé, hmm, il est vraiment bon ce comprimé. C'est comprimé, ah, c'est un bon, c'est vraiment le comprimé qu'il faut parce qu'il décrit les bien que ça fait, ceci et cela. Ah, vraiment, tu dis, frère, viens voir vraiment ça. Il décrit que tu prends ça, ceci, ceci, cela, et puis les molécules, ceci, cela. Donc pendant ce temps-là, tu as des mots de tête, tu as tout décrit, tu mets dans la poche et tu es parti. <rire> Alléluia! Alléluia. Alléluia. Vous savez ce qui va se passer Tu vas toujours continuer à dire, ah, à tout le monde, oh là là là là, paracet, ah, ah, quoi, Jésus, c'est puissant. C'est tellement bon. Mais mon frère et ma soeur, ceci n'est qu'un message pour te dire ce que tu dois faire avec ça. Alléluia. Ne t'arrête pas à ça. Va là où la ça envoie. Alléluia. Il faut avaler ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous délivre, mon frère et ma soeur. Le prophète est venu pour nous ramener à ça. Parce que ceci, il l'a dit lui-même. La Bible, c'est Dieu sous la forme écriteur. Vous rejetez ça. Vous rejetez ce que le message vous dit. Ah oui, mon frère. Vous n'allez pas l'heure, Ah, c'est beau. Ah, c'est merveilleux. Ah, mais qu'est-ce qu qui est merveilleux La description. Mais il faut qu'on applique effectivement ce que la description nous dit. C'est sûr, c'est comme oui, le prophète a prêché le baptême. Oh On nous dit c'est les beau baptêmes c'est les merveilleux baptême. Mais tu as un baptême trinitaire. Ah, la, la brochure. Mais oui, il a bien parlé. C'est vrai. Ok, c'est beau de comprendre que le baptême, c'est vraiment oh, mon frère. Viens, tu ne pas. C'est ça en fait. Mais en fait, cette brochure te dit ce que tu dois faire. Parce que ce qui te dit, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Là. Parce que si tu dit quelque chose qui n'est pas dans la Bible, oh frère, tu peux oublier. Ah oui, frère. Mon frère et ma soeur, s'il vous plaît, regardez. Ce que on fait de frère Branham, c'est qu'on l'amène au-dessus de ceci. Quand vous faites ça de lui, vous faites de lui un faux prophète. vous savez j'ai rencontré bon, je vais peut-être m'arrêter parce qu'on m'a donné une heure je vais m'arrêter vous savez j'ai rencontré un, un frère et ce frère là il disait si la Bible dit que ça c'est blanc et que le prophète dit que ça c'est noir je prends ce que le prophète a dit. Oui, frère, c'est comme cela. Mon frère et ma soeur, vous ne pouvez jamais mettre les prophètes au-dessus de la parole de Dieu. Mm -hmm. Jamais. Et puis, aucune citation qui sortirait d'une brochure quelconque, dont on ne sait pas le confirmer ici vous pouvez l'oublier. Oui, monsieur. oui, madame. vous pouvez l'oublier. Pourquoi? Parce que le prophète lui-même a dit, tout ce que je prêche, tout ce que je dis, il faut toujours ramener cela à la Bible. Il dit, je suis un homme je peux me tromper. Mais aujourd'hui, on fait de William Branham un homme infaillible. Frère, vous ne voyez pas que c'est exactement Rome papale, parce que le pape, il est considéré par les catholiques comme étant un infaillible. Mais ne faites pas de mon frère Branham un antichrist quand même. Non Frère Branham était un homme, il pouvait aussi faire des erreurs qu'il a aussi corrigées. Oui, monsieur, vous l'avez amené à un niveau de Dieu et ça, c'est vraiment un blasphème. Mm -hmm. Frère Branham n'a pas ouvert les seaux, mais Frère Branham a reçu la révélation. C'est une grande différence que d'ouvrir que de recevoir le, la révélation. Parce que c'est lui qui révèle. C'est toujours l'auteur. C'est le Seigneur. Parce que si Dieu ne lui a pas révélé, il ne pouvait pas prêcher. Donc, qui est-ce que nous allons glorifier? L'homme qui a la révélation ou Dieu qui révèle? C'est Dieu qui révèle. C'est pour ça, notre foi, notre cœur, notre amour doit revenir à ça. Amen. à aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que toute autre chose. Amen. Mon frère et ma soeur, parce qu'il est très important que vous sachiez que si vous montez, vous n'allez pas rencontrer William Branham, vous allez rencontrer Christ. Mais si sur la terre vous n'avez qu'aimé que William Branham, vous irez où Vous direz, frère, je ne suis pas en train de pouvoir diminuer les prophètes. Je le respecte, je crois. Ce message, je crois, j'aime l'homme de Dieu. Mais l'homme reste à sa place. D'homme, Dieu à sa place. Oui, monsieur. Moi, je voudrais qu'on me parle de mon Jésus. Qui à lui avait pensé que dans ces temps-ci, il devait y avoir un prophète? Parce que William, il ne faut pas savoir qu'il est avoir un prophète. Non, c'est Jésus qui a voulu de pouvoir nous donner un canal par lequel on doit entendre la parole. Donc nous devons glorifier c'est Jésus-là, mon frère et ma soeur. Revenir sur le fondement exact que le Seigneur, notre Dieu, a voulu. Frère et sœurs, il est une chose, par là je vais terminer, qui est très importante. J'ai lu dans Un roi, chapitre 6. Mais il y a un verset que je voudrais juste lire, et puis je vais m'asseoir. Et regardez. Un roi, parce qu'on m'a dire, mais il a lu un roi, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps. Il a lu un roi au chapitre 6, et il n'y a pas touché, il toujours, voilà. Je voudrais qu'on regarde une chose avec vous. Un roi, chapitre 6. Le verset 7. Le verset 7. Regardez ce qu'il dit. Lorsqu'on bâtit la maison, et cette maison était pour qui C'était pour Dieu, n'est-ce pas Ah Oui, c'était le temple, frère. Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on l'a construisait. C'est quand même un phénomène particulier quand même. Quand vous construisez ici, vous avez des maçons qui viennent encore pour tailler pour que la pierre puisse s'emboîter facilement l'abri qu'on doit arriver à pouvoir. Mais ici si on nous dit que toute pierre qui était amenée là était déjà tout taillée. On les a amenées simplement que quand on l'a posée que Dieu te bénisse mon frère, les pierres s'emboîtaient. On n'avait pas besoin de bistouri pour ceci, non, non, non, non, non, non, non. Chaque pierre avait réellement la forme qu'il fallait. Alléluia. L'homme, il n'y avait pas ajouté par l'homme ou à retrancher. Non, messieurs. Chaque pierre qui servait pour la maison du Seigneur avait la forme requise. Alléluia. Mon frère et ma soeur, qui a donné la forme qu'il fallait? Vous vous souvenez, je m'arrête. Vous vous souvenez, frère. Quand le Seigneur appelle à Moïse, il dit, monte sur la montagne. Va sur la montagne. Il dit, là sous la montagne. Il lui a dit que, viens et vois. Il lui a montré. Ah, ah. Et tabernacle, ainsi de suite. Il lui dit, quand tu descendras, fais exactement les choses là, selon le modèle que tu as vu ici. Donc Moïse ne pouvait pas venir faire selon ce que lui pouvait imaginer. Non messieurs. Il devait le faire selon le modèle qu'il avait là-bas. Et pour que maintenant, juste un exemple, parce que vous savez qu'il y avait les chandeliers, ceci et cela, il dit que Dieu a veillé que chaque chose qui devait être dans sa maison soit exactement selon la forme juste que lui, il voulait qu'elle soit. C'est pour ça qu'il dit à Moïse, il dit, mais j'ai mis mon esprit sur Olibar. Cet homme va travailler chaque matériel. Ce qui veut dire que si c'était toi et moi pour faire les chandeliers, ici on taperait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour bien raboter. Alors si je tape 7 effectivement, ça veut dire que pour Dieu, j'ai dépassé le nombre de frappes ici par exemple, qui fait qu'au lieu que les chandeliers soient comme Dieu le voulait, il y aurait un petit trou quelque part, que toi tu ne verrais pas, mais que Dieu verrait. Donc ces chandeliers ne ce seraient pas propres à Dieu. Mais pour qu'il soit propre à Dieu, il fallait que ce soit l'Esprit du Seigneur dans l'homme. Quand l'homme tapait, un, deux, l'Esprit dit stop. Parce que si tu continues, c'est la plus comme l'imma. Alléluia. Oh, mon frère et ma soeur. C'est absolument important que nous comprenions cela, mon frère. Mais la Bible dit, de vous et moi, que dans 1 Corinthiens 3, 3, 11, il dit, vous, vous êtes les temples du Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai Le temple du Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez <rire> Le temple dans l'Ancien Testament, on a utilisé des pierres. Vous vous souvenez Dieu ne se trompe pas dans les matériaux qu'il utilise. Est-ce que vous comprenez Dans Ephésiens chapitre 2, verset 19, on nous dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire. <rire> la pierre angulaire. Donc quand on doit construire, si tu n'as pas cette pierre-là, ton édifice à toi ne peut pas tenir. Est-ce que vous comprenez Bon, alors regardez très bien. Si les temples, effectivement, de Jérusalem avaient été bâti avec des pierres déjà taillées qui devaient rentrer, effectivement, chacune à sa place, alors maintenant si Dieu fait référence aussi à nous en parlant que nous sommes le temple du Dieu vivant. N'est-ce pas? Alors, de quelle manière, effectivement, doit être, effectivement, ce temple en question? Le Seigneur a dit à Pierre, effectivement, vous vous souvenez, quand on lui a posé la question, en rapport avec qui il était, qu'est-ce qu'on pensait de lui? Il a posé la question et aucun d'eux ne pouvait savoir répondre. Vous vous souvenez de la réponse, effectivement, que Pierre a eu à pouvoir donner au Seigneur? Il lui a dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Vous vous souvenez de ce que le Seigneur lui a dit? Bon, vous vous souvenez de ce que le Seigneur lui a dit? D'abord, je m'arrête ici. Si vous prenez dans, un Jean, dans Jean chapitre 1, verset 42, chez vous à la maison, cet homme qu'on appelle Pierre, avant il s'appelait Cephas, c'est vrai ou pas oui. Le Seigneur a fait quoi Il a changé son nom de ses faces en qui En pierre, pierre. Mm -hmm. n'est-ce pas Ok. Ce jour-là, quand il a posé la question, est-ce que Jean avait répondu Est-ce que Matthieu avait répondu Mais qui a répondu oui. mm -hmm. Il a dit, <rire> « Vieux heureux, Simon, fils de Jonas", », n'est-ce pas pourquoi étais-tu heureux? Parce qu'il dit, mais... Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est mon Père qui est dans les cieux. Donc il a insisté sur la révélation. N'est-ce pas vrai? La révélation. Regardez une chose. Nous avons parlé effectivement du temple. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Dans Ephésiens, chapitre 1, verset 24, effectivement, c'est cela. L'apôtre Paul parle que l'Église, c'est bien le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est bien le temple de Dieu. Vous êtes d'accord? C'est dans la Bible, vous lirez chez vous à la maison. Pas je dois m'arrêter. Mais vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Que vous êtes le temple de Dieu. De Dieu parce que vous êtes le corps de Christ vous suivez et si donc nous sommes le corps de Christ ce qui veut dire que nous sommes l'église de Christ vous suivez vous êtes d'accord c'est écrit aussi dans, dans Colossia donc son corps c'est son église et quand on parle de l'église on parle bien de l'épouse vous comprenez ça vous suivez ou pas vous comprenez le corps, c'est l'Église. L'Église, c'est l'Épouse. Vous êtes d'accord? Maintenant, la question est celle-ci. Comment on entre dans le corps de Christ? Parce que pour être l'Épouse, il faut être dans le corps. Ah oui, c'est sûr et certain, parce que, ne pense pas parce que tu as cru le message que tu es devenu l'Épouse. Non, messieurs. Le message te montre qui tu es et ce que tu dois faire le message ne fera jamais de toi l'épouse je l'avais dit l'autre fois, oui c'est vrai pour être l'épouse il faut être dans le corps vous êtes avec moi pour être l'épouse il faut être dans le corps dans le corps de dans le corps de Branham dans le corps de Paul dans le corps de Pierre dans quel corps Est-ce que vous comprenez ce que vous dites il s'agit du corps de Christ vous comprenez cela il ne s'agit pas du corps d'un homme ou d'un prophète, mais le corps de Christ. Alors maintenant, la question c'est, si, comment moi je peux entrer dans ce corps-là? Comment moi je peux entrer dans le corps, parce que le corps de Christ, c'est bien le corps de Dieu lui-même. Comment je peux entrer dans ce corps-là? Vous connaissez la réponse de toute façon, parce que bon, on vous l'a dit. Et c'est par le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Donc. Nous avons tous été abrévés par un seul esprit pour former un seul corps. N'est-ce pas vrai? Donc il s'agit du corps de Christ et tous nous sommes membres de ce corps. Et en fait, donc, pour que toi tu dises que moi, je fais partie de l'épouse, il faut absolument que j'aie le baptême du Saint-Esprit. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas ce baptême du Saint-Esprit, tu peux connaître toutes les brochures, tu n'iras nulle part. Donc, on doit être amené à entrer dans le corps de Christ. Et pour y entrer, je dois entrer par son esprit. Donc, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, monsieur. Donc, sans le baptême, oh, frère, nous connaissons. Mais écoutez d'abord. Sans le baptême du Saint-Esprit, on ne peut pas prétendre être l'épouse de Christ parce qu'on n'est pas dans le corps de Christ. Non, le message n'est introduit pas dans le corps de Christ. Non, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc, il faut recevoir le Saint-Esprit. Mais toi, tu as pris le message, tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, vous pouvez croire le message sans avoir le Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas entrer dans le corps de Christ sans avoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez saisi <rire> Vous pouvez croire le message sans avoir le Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas être dans le corps de Christ sans le Saint-Esprit. <rire> ya, ya, ya, ya. Oui, monsieur. Comment entrons-nous dans le corps de Christ Par le baptême du Saint-Esprit. Alors, je vais vous poser une question. Qui est-ce qui te baptise du Saint-Esprit pour que tu sois dans le corps de Christ Et Dieu te bénisse. Ce n'est pas un prédicateur, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète, mais c'est le Seigneur Jésus. Vous voyez combien nous avons besoin d'avoir tout le temps le Seigneur avec nous. Qu'on nous parle de ce Jésus pour que nous puissions arriver à avoir une communion avec lui Enfin, d'être positionné. Regardez très bien. Chaque pierre était taillée et avait toujours une place. Ce qui veut dire que toi, si tu entres dans le corps de Christ, frères et sœurs, tu vas réellement être positionné à ta place. Tu n'auras jamais de discussion avec un frère, ni avec une sœur. Jamais Frères et sœurs, un homme ou une femme qui a été baptisé du Saint-Esprit et qui est dans le corps de Christ... Il aimera la Bible de tout son cœur, monsieur. Alléluia Il ne discutera jamais, jamais de la Bible, monsieur. Pourquoi Parce qu'il sait que la Bible, ça fait partie de lui-même. Frère, nous vivons des choses, Ah, je suis épouse. mais tu discutes qu ce que la Bible dit Frère, ce n'est pas possible. La vérité ne combat pas la vérité. Nous sommes les enfants de la vérité et de la lumière. Oui, monsieur. Appelez à quoi Qu'est-ce que le Seigneur a dit Sanctifiez-les par ta vérité. Où se trouve la vérité Ta parole est la vérité. Oui, monsieur, oui, madame. Nous devons être certains, mon frère. C'est pour ça que celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, frère et soeur, il ne va même pas discuter de croire le message. Ah si, il va croire parce que le message lui a été destiné. Mais s'il vous plaît, mais il ne va pas croire les interprétations du message. Non. Parce que, dans les interprétations, on fait dire aux prophètes ce qu'on veut, on fait dire effectivement, Non, nous avons besoin d'entendre, je termine, pardonnez-moi, je termine par ceci, faire. Regardez, dans les livres, pasteur, pardonne-moi juste une minute, dans les livres, ici, de Luc, Luc, je vais vous montrer quelque chose. Luc au chapitre 8, aïe, que Dieu nous aide, Luc 8, voilà, je vais lire au verset euh, 9, il dit, non, verset euh, 8, oh, vous connaissez ça, c'est la parabole du semeur, où le Seigneur dit, euh, d'abord j'ai à verset 4, une grande foule s'étant donc assemblée et des gens venaient de des diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole, un semeur sortit pour semer sa semence, comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent.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 Regardez quand nous prenons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, par exemple, chapitre 2 d'abord, que nous puissions voir cela, nous lisons, et puis nous allons prier ensemble. Oui. Apocalypse, chapitre 2, ici, et, et voilà, c'est cela, oui, et le verset 1, il dit ceci. Et qui donc à l'ange de l'église de Fèses? « Voici ce que dit celui qui tient cette étoile dans sa main droite, celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Je connais tes œuvres ainsi, ainsi, ainsi. » Et puis, il explique, voilà, il dit, ben là, ben là, verset, verset 6, il dit, « Tu as pourtant ceci, ce que tu détestes les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi, que je déteste aussi. » Verset 7, il dit, « Que celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises Amen vous avez remarqué que dans chaque âge le message est toujours donné au messager ah oui c'est ce qui est écrit donc le messager donne le message n'est-ce pas mais maintenant à la fin à la fin, le Seigneur nous dit ici, verset 7 que c'est lui qui a des oreilles Entendre ce que le messager dit Non, messieurs Non, madame Non, monsieur. Non, madame Je sais que ça choque, mais c'est la Bible. Il n'a pas dit que celui qui a des oreilles entendre ce que le messager dit. Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Dans lui, il a dit que c'est lui qui a des oreilles pour entendre. En enfin, face quoi Entendre. Il devait entendre qui Lui qui était là. Le Jésus qui parlait. Mais maintenant, c'est Jésus qui est venu sous la forme du Saint-Esprit... Alléluia Il est au milieu de ces chandeliers d'or. C'est celui l'absolu, le lui qu'on doit écouter quand le prédicateur prêche, je vais entendre la voix de mon Jésus. Alléluia Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, lève-nous, nous allons prier. Notre Père céleste, notre Dieu, nous voulons te dire encore merci encore pour cette journée que tu nous as donnée, Père. « Je te remercie pour la grâce que tu m'as accordée, Père. Je te loue, mon béni, mon Saint-Dieu. Oh » Et c'est vrai, dans son temps, même ceux qui étaient des croyants t'ont jeté des pierres parce qu'ils ne voulaient pas entendre ce que toi tu as porté, Seigneur. C'était des Sadducéens, c'était des pharisiens, c'était des Hérodiens. Ils n'avaient pas cet amour dans leur corps, c'était des croyants. Mais ils t'ont rejeté, toi. La même chose reviendra encore aujourd'hui, mon sauveur. Parce que le monde ne t'aime pas. Dans l'âge de la Odyssée, tu es à l'extérieur. À l'intérieur, on parle de toi, mais dans le cœur, tu n'es pas. Seigneur, reviens, mon bénéficiaire Saint. Prends ta place dans le cœur de mon frère. Prends ta place dans le cœur de ma soeur. Que tu sois aimé, Seigneur. Que tu puisses être adoré, Seigneur, à ta juste place, mon roi. Que ton peuple revienne à toi. Que ton peuple soit ramené à toi. Oh, comme Elie a dit, mon pas de je fais ces choses selon ta parole. Alors, amène ton peuple, mon roi. Qu'il soit donc béni, Père, qu'il soit donc fortifié. béni tes serviteurs, je t'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse, mon frère.